ce que j'aime dans le cache-cache, c'est -cache, que c'est ludique et qu'il y a toujours un maximum d'endroits dans lesquels on peut se cacher oh Quand on joue au cache-cache, il y a toujours ce type de mecs qui prennent trop de temps à réfléchir 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Je... Mais t'es con Il y a aussi ce, ce genre de mec, il se prend tellement au jeu qu'il en devient excessif Hubert Hubert Hubert <Four> <flow> <szul wheels Evet cake> tu te calmes, ma vie. Ne pas manger de cassoulet. Lâche, frère. T'es sérieux à me te péter dessus? Mmh. Vas-y, gros, toi aussi, tu pètes des fois là. Je compte. <rire> Putain. Oh tu m'as fait peur Il fait pas de bruit il arrive. Mec, si je m'en sors pas... Tiens ma maman que tu l'aimes, ok J'aime pas mère, ta mère, c'est toi qui l'aimes ta mère Ah oui c'est vrai euh, Tiens ma maman manque, je okay. <rire> tu, tu je que je l'aime, ok Tu tiens la mienne que je l'aime Tu l'aimes Oui... <rire> Le PPS ça m'a manqué Trouvez Valentin et Pita vers le mur Oh non T'as été trouvé en prince Tu comptes Bonjour à vous les membres de la team Perroquet avec un P. Aujourd'hui on aborde une question de Emi Louis, comment faire pour bien se cacher Première astuce, rester le plus silencieux possible. Par exemple, quelqu'un qui aurait le syndrome de la tourette passera toujours beaucoup plus de temps à se faire détester des autres joueurs plutôt qu'à rester caché. Deuxième astuce ne prenez pas les gens pour des cons. On a souvent tendance à croire que faire la statue peut permettre de berner un chercheur. <rire> non, les trois quarts des gens qui jouent avec vous sont vos potes, ils vous reconnaîtront automatiquement. Dernière astuce. Alors évidemment, faites aussi attention à votre poids. Effectivement, quelqu'un qui a un indice de masse corporelle important laissera toujours dépasser un bourlet et ne pourra pas se cacher sous un lit. Sauf si celui-ci est superposé. Dans ce cas-là, je mets en lien la vidéo où j'explique comment construire un lit superposé. Dame les gens j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui Hier j'étais au temple et j'ai fait une nocturne avec des petites Et on a fait un cache-cache Mais j'ai tout de suite perdu Tout ça à cause de mes bras énormes et secs Je peux plus me cacher J'ai une idée J'ai une, une, une idée On fait un cache-cache Je compte Non non c'est moi qui J'ai une idée c'est moi qui compte 1... 2... C'est moi qui compte 1... 2... Vive 4... 4... 6... il ne trouve. Salut bande de salopes Avec les tutos, on apprend en s'amusant Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réussir à tous les coups un loup cache-cache Avec des mioches et vos claques merdes les choristes Ah oui je disais donc attention Ah non pas un petit cache-cache de ta fiole, un gros cache-cache de porc Dans une forêt, la nuit, avec une ambiance à la merwich et surtout plein de petits enfants perdus. Les mouflets, il te faut une boîte de bonbons pour les attirer, une vieille cassette d'Henri qui pue, un vieux clodo dégueulasse déguisé en Père Noël, une lampe torche, un flingue pour viser les genoux de ceux qui courent trop vite, ou pour ceux qui veulent se la jouer un peu plus sport, une sarbacane. Tu m'auras pas, tu m'auras pas! Voilà, normalement vous êtes rodés. Trouvez, je vais te niquer. Ah bon, je dois vous laisser. J'ai cours d'aquaclub avec José Bovet. Chouquet et Bilboquet. Je vous kiffe, putain!